Salut les amis, moi je suis Francesca, je viens de l'Italie et maintenant je suis euh, au Cameroun euh, avec l'association Web Dev Foundation. Euh, j'ai connu cette organisation parce qu'il y a amie à moi, elle est, était déjà venue euh, au Cameroun, euh, de, avant, je crois trois années avant et, et c'est pour ça que j'ai choisi, choisi de venir avec elle euh, ici. Et, c'était une bonne expérience parce que c'était ma première fois en Afrique. Des, des personnes camerounaises. On a travaillé ensemble et dans des projets sur l'éducation pour les enfants et, sur les, et, sur, et des projets aussi euh, sur Haïti pour des personnes qui ont travaillé à l'hôpital. Euh, moi, j'ai aussi un, un projet sur, sur la situation de l'eau dans la maison des de, de personnes qui habitent dans les villages. C'était une bonne expérience pour connaître la culture euh, et la vie réelle des de personnes qui habitent ici et alors je vous invite à, à visiter les, les web sites des web dev foundation et, et comme ça et si vous êtes intéressé de faire une bonne expérience dans ce, euh, en Afrique et, vous pouvez venir Salut. merci au revoir bye bye